Rebonjour du coup, euh, je vais vous parler un peu des produits du cloud. Alors ça va être une très bref intro introduction de 15 minutes bien évidemment, mais c'est un peu pour euh, démystifier tous les produits qui existent ou qui peuvent exister. Je ne vais pas tous les faire autrement je serai encore là demain, mais je vais en faire quelques-uns qui regroupent des grandes familles. Du coup pour ceux qui ne me connaissent pas, euh, je suis euh, Engineer Manager, euh, Engineering Manager euh, chez euh, Sphere, et je suis aussi Kubernetes euh, Application Developer Certified. Euh, je vais devoir le repasser en janvier, donc on verra si je dois garder ce titre l'année prochaine ou pas. Euh, ça, c'est un peu mes skills, c'est des trucs un peu bizarres, vous inquiétez pas, tout va bien. Du coup, euh, les produits du cloud, je vais, le, je vais vous le mettre en un peu plus grand. Euh, D'abord, je pense que pour la plupart, vous connaissez la partie on-prem. Donc c'est un peu, on a notre grosse machine dans la cave, on aime bien les visiter, il y a de la clim, il fait bon, tout est bien. Et là, on connaît tout, on est bien, on maîtrise tout, c'est à nous, on sait ce qu'on a installé. Le problème c'est que c'est aussi à nous de le mettre à jour, c'est à nous de changer un rack quand c'est cassé, c'est à nous de rajouter un disque quand on a besoin. Des fois, pour diminuer un peu les coûts, ce qu'on fait, c'est qu'on se rassemble avec d'autres entreprises qui généralement sont un peu à côté de nous, dans le même secteur, dans la même région, et on fait de la... La délocalisation, c'est pas de la colocation pour voilà gérer des grosses machines, gérer des gros serveurs, partager les coûts, surtout les coûts matériels, les coûts, bah, comme on disait, de climatisation et des choses comme ça. Et euh, c'est plutôt pas mal. On a encore la maîtrise, on a plus toute la, tout à fait la maîtrise sur les machines, mais on peut y aller et si on veut rajouter des choses, faire des mises à jour, on est ok. Puis après, on a la partie cloud qui arrive. Et là, c'est la partie qu'on va un peu ajouter. Si vous voyez bien, au fur et à mesure. Plus on avance dans les produits du cloud, qu'on va dire qu'ils nous facilitent les choses, moins on a le contrôle. Ou dans la partie SaaS, je vais vous le dire la plupart du temps, on n'a pas vraiment de contrôle. Certains sont un peu gentils, d'autres, vous achetez notre produit, on y va. Du coup, le IaaS, le IaaS, qu'est-ce que c'est C'est euh, un peu, pour très, très, très simplifié, c'est un peu comme si vous mettiez votre machine sur Internet. C'est à peu près ça, donc... Si on devait le comparer à une cuisine, je sais que personne ne demandait de comparer le IAS à une cuisine, mais si on compare à une cuisine, c'est un peu, vous arrivez dans votre nouvelle maison, vous avez des prises électriques, vous avez l'arrivée d'eau, vous avez l'évacuation d'air, et c'est tout. C'est à vous de tout faire, tout installer, tout mettre en place. C'est pratique, parce qu'on doit tout faire, on est libre, mais ça peut être embêtant si on n'a pas le temps ou si on n'a pas les connaissances, il faut aussi qu'on installe tout. Donc là, c'est un peu embêtant. Pour aller un peu plus loin, on a le CAS. Alors vous le verrez sous deux manières différentes. Il y a le CAS avec un C ou le, K, euh, le CAS avec un K. Pardon. Pour le C, c'est conteneur à service et le K, c'est Kubernetes à service. Ça, c'est pour ceux qui connaissent un petit peu Kubernetes ou la conteneurisation, c'est la plupart du temps, on vous fournit le matériel nécessaire sur Internet, toujours dans le cloud, pour faire tourner votre conteneur. La plupart du temps, c'est sur Kubernetes, c'est la chose la plus simple, parce qu'on peut installer un Kubernetes on-prime, on peut s'amuser et voir comment ça fonctionne. On a des trucs comme Minikube pour tester à la maison, ce n'est pas trop mal. Là, on le manage à votre place, on le met à jour à votre place. C'est très facile à installer, dans la plupart des consoles, en trois clics, vous avez un cluster, vous voulez rajouter un nœud, c'est un clic, et tout va bien. Il faut savoir que tous les produits qui sont là, donc en haut c'est GKE, AKS et EKS, ils sont basés sur ce qu'on a vu juste avant, sur les machines virtuelles qui sont dans le cloud. Donc si vous vous amusez par exemple à rajouter des nœuds, vous verrez qu'il va vous dire on va rajouter un nœud sur une machine virtuelle de tel type. Donc malgré le fait qu'on a un autre type de cloud, on se base toujours quand même sur celui qu'on a vu avant. Et la plupart des produits qu'on va voir par la suite, c'est la même chose. Ils sont basés sur les machines virtuelles dans le cloud. Donc là, toujours, si on compare à une cuisine, Là, c'est un peu mieux. Vous avez les meubles, vous avez l'emplacement pour votre four, vous avez l'emplacement pour votre hot, une prise pour mettre potentiellement un frigo ou un congélateur comme vous voulez. Donc, vous êtes un peu moins libre, mais vous avez quand même le droit de faire plein de choses. Oh, je suis pas dans le bon sens. Maintenant, on a le pass. C'est peut-être celui qui est le plus connu, parce que c'est un peu celui qui existe depuis le plus longtemps. Là, on a App Engine, AWS Beanstalk et Azure Web Apps. Euh, celui qu'on connaît aussi pas mal depuis longtemps, c'est Heroku, qui permettait de déployer n'importe quel type d'application directement dans le cloud. Et ça, c'est pas mal. On sait que vous êtes bon à faire du code, mais vous n'êtes pas forcément envie d'apprendre plus pour déployer votre application euh, sur le cloud. Nous, on sait comment faire pour faire tourner des applications sur le cloud quand vous restez dans des patterns qu'on connaît. On va prendre simple. Je suis plutôt développeur back Java Spring. Ils savent très bien faire tourner du Java Spring dans le cloud. Donc on leur donne notre code, ils le compilent, ils le run, ils font du scale up, du scale down et tout va bien à notre place. Si on devait le comparer de nouveau à une cuisine, là c'est un peu différent. Vous avez la cuisine tout équipée, vous avez déjà le frigo, vous avez déjà le four, vous avez les ustensiles, les plaques, tout ce qu'il faut. Par contre, c'est quand même à vous de remplir le frigo et c'est à vous de faire la cuisine. Et ça c'est important, c'est donnez-nous le code, on va le faire tourner. Et là on est un peu plus restreint parce que ça veut dire qu'on peut pas, si on voulait un type de plaque, en avoir quatre. On les a pas, s'il manque des ustensiles, ben c'est dommage. Si on voulait un four qui fait 4 millions de choses différentes, ben peut-être qu'on n'aura pas le bon, mais on nous a quand même facilité la vie en nous disant, voici mon code, fais-le tourner s'il te plaît. Après, il y a le face. Alors là, le face, ça va encore plus loin. Si je devais faire plutôt assez simple, le face, c'est un tout petit bout de code, une méthode. Je veux faire tourner une méthode dans Claude. cloud, je vais l'utiliser je ne sais pas, pour exporter, pour calculer un IBAN, pour euh, exporter un PDF, je ne sais pas quoi, pour générer des liens. Je sais que je n'ai pas besoin d'un grand environnement pour le faire tourner, et ça ne va pas servir à grand chose, et euh, pourquoi avoir une grosse machine virtuelle pour le faire bah Là, lui, nous, la plupart des produits nous offrent, donnez-moi du Node.js, donnez-moi du Go, maintenant ils le font en Kotlin, en Java, c'est un peu bizarre, donnez-moi du Python, c'est des langages qui sont très légers, très faciles à démarrer, et qui vont vous permettre de tourner des morceaux de code qui sont très rapides. Là, si on devait de nouveau le comparer à une cuisine, je pense que je vais le faire jusqu'à la fin, euh, là, vous avez le frigo qui est rempli. Donc, quelqu'un est venu faire les courses à votre place et vous a mis des produits dans le frigo. C'est toujours à vous de faire la cuisine, donc c'est toujours à vous de fournir le code qui va tourner, mais vous êtes restreint. Par exemple, euh, vous êtes restreint à ce qu'il y a dans le frigo. Donc, je prends euh, la plupart des, euh, des cloud providers qui fournissent des Cloud Functions, on va être limité sur une version de Node, ou sur une version de Go, ou sur une version de Python. On ne va pas pouvoir installer plein de choses sur le côté. On va être limité dans ce qu'on a le droit de faire pour le login, pour le monitoring, pour le déploiement continu. On doit rester dans leur environnement et pas pouvoir aller trop à côté. Il y a toujours moyen d'un peu dérouter, de faire des choses. On ne va pas, pas trop. Donc C'est bien, c'est très pratique. Par exemple, le calcul de l'Iban, on sait comment ça fonctionne. Si on veut juste l'internaliser une fois, on le fait. Si on veut faire des choses très simples, tout va bien. Si on veut qu'il y ait du code qui se déclenche par rapport à un pubsub, un Kafka ou quoi qu'il arrive, ça aussi c'est très très simple. Donc quand on a des choses très simples à faire, il vaut mieux aller là-dessus. Il y a euh, pas mal de cloud providers qui sont en train un peu de euh, mélanger le FAS et le CAS qu'on a vu précédemment. Donc c'est pu donnez-nous votre code, on va le faire tourner. C'est « Donnez-nous votre conteneur et on va le faire tourner. » Pas forcément dans un Kubernetes. Ne vous inquiétez pas, nous on sait comment faire tourner des conteneurs et on va le faire tourner. Donc c'est un peu différent parce que là on a un peu plus de liberté parce qu'on peut mettre ce qu'on veut dans notre conteneur. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des Cloud Functions, elles démarrent à la demande. Donc si vous mettez un gros Spring dans une Cloud Function, vous, vous tapez les 4 secondes de démarrage à chaque fois que quelqu'un vous appelle. Où il y a différents systèmes où, des fois, on peut avoir plusieurs appels concurrents. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut emmagasiner et prendre en compte. Donc, faire du Node.js, du Go ou du Python, c'est quand même plus simple. Ça démarre en quoi 50 millisecondes. On s'en rend même pas compte. Le temps HTTP est beaucoup plus long. Et pour le dernier, je pense que c'est celui qu'on connaît tous le mieux. C'est le SaaS. Là, c'est la partie la plus sympa si on compare une cuisine. Il y a un chef qui vient faire la cuisine chez nous. Et en plus, à la fin, il fait la vaisselle. Le problème, c'est que vous êtes limité à la carte qu'il vous offre. Ce n'est pas vous qui décidez, cuisine ce que j'ai dans mon frigo. Lui, il va venir et dit, ok, je suis capable de faire ça, je vais ramener mes ustensiles, je vais ramener mes aliments et je vais cuisiner. C'est très pratique parce qu'on n'a rien à faire, vraiment rien à faire. Par contre, on est très limité. Vous les connaissez tous, Office 365, Google, SAP, toutes les applications qu'on doit avoir un abonnement, bah, c'est du SaaS. Très pratique. On adore tous ça parce qu'il n'y a rien à faire. Mais dans le monde professionnel, bah, des fois, on aimerait bien un peu bidouiller pour que ça s'adapte à notre produit. Alors, certains sont très gentils en nous le faisant payer très cher, mais très gentils quand même. On peut un peu bidouiller, mais ça pose des problèmes de mise à jour, des trucs comme ça. La plupart du temps, c'est essayer d'adapter votre métier à notre logiciel et vous verrez, vous verrez, tout ira bien. J'ai fini pour moi. Il reste 5 minutes. Si jamais vous avez des questions sur d'autres produits que vous connaissez, si j'ai la réponse, il n'y a aucun problème. J'essaierai d'y répondre. Sinon, eh ben, vous pouvez continuer à aller prendre votre petit dessert et votre petit café. Je fais mon autopub. J'ai la chance de pouvoir revenir demain à une heure euh, plus tôt. et euh, Je vais reparler du cloud, mais là, c'est plutôt comment je me suis loupé à implémenter quelque chose dans le cloud. Comment j'ai cru que j'étais le plus fort et que... La facturation de Google m'a rappelé que non, euh, très rapidement derrière, et, euh, et que ce n'est pas parce qu'on nous offre des produits dans le cloud qui sont très simples à utiliser, justement avec des clics, tout va bien, que ça va être facile à mettre en place et surtout, ça ne va pas nous coûter très cher. Le cloud, c'est souvent un faux-semblant, on va dire, je vais aller dans le cloud, ça va me coûter moins cher, 99% du temps, c'est plus cher. Peu importe ce que vous utilisez comme produit. Merci, n'hésitez pas si vous avez des questions.